Ah Vas-y vas-y vas-y Le truc c'est qu'il y en a encore ouais. Je savais pas Bah ça va ils sont là Oh je vais crever Non c'est ça... pas Je te, te... te regardais. Un bonus ouais. c'est pas mal. Ouais y'a y'a y'a vas-y vas-y go, go go go go Il y en a deux Il y en a trois même Oh putain faut pas que ça me nique tous mes sous Prends Vas-y vas-y c'est bon c'est possible <rire> J'ai à <un> moi 1000 <rire> Comment t'as fait? Non, mais gros, c'est pas possible. <rire> Comment tu fais? T'as mon mille gros? <rire> ah, je suis mort. C'est pas possible, c'est du jamais vu. On dirait mon côté <rire> en bas. <bain. rire> ah, c'est trop fort. Comment t'as fait? T'es un génie. J'ai hacké 3 bonus. Ouais, <rire> ouais. <rire> Mais attends, c'est normalement ça, ça marche pas ça. Eh, je suis mort, bien joué. Franchement, bien joué. Bah vas-y, un hein, go là-bas.